Bonjour, je suis jeune handicapé et je viens faire ma demande MDPH, s'il vous plaît. Oui, alors voilà le dossier. Ce sera un dossier qu'il faudra remplir avec votre médecin traitant, à nous renvoyer par boîte postale à l'adresse de l'agence. Et si toutes les pièces justificatives du dossier sont bonnes, alors comptez un délai de trois mois pour avoir une réponse. Wow, ça va Comment tu t'appelles Emric, et vous Je suis la MDPL, je suis là pour compléter le dossier avec vous. Heureusement que vous êtes là, sinon j'aurais abandonné. La NDP c'est un site internet où on peut prendre rendez-vous pendant une heure environ avec un groupe d'experts en visioconférence et on complétera le dossier ensemble et on discutera des aménagements nécessaires au vu de votre situation. Quand est-ce que vous serez disponible pour compléter ce dossier Par contre, le dossier est imprimé chez soi.